Nous sommes ici pour célébrer l'union de Sciences Po et Total. Deux institutions que tout semblait opposer. L'une qui vise à former la génération de demain, tandis que l'autre a, disons que ses actions ont un impact sur le climat et avec évidemment des répercussions sur des millions de vies humaines. qui, comment dire, tout semble les opposer mais l'amour oh est plus fort. Et donc, avant de rendre officielle cette union, j'invite les deux mariés à échanger leurs vœux. Je vous en prie. Fianco, oui. depuis que je te connais, tu ne m'as jamais laissé tomber. Dès que j'ai eu besoin de faire croire au monde que mes activités étaient légitimes, j'ai toujours su que je pouvais compter sur toi. Quand les scandales révélaient aux yeux de tous les conséquences de mes actions, la destruction de la forêt amazonienne, l'exploitation pétrolière dans les zones les plus sensibles, la corruption dont j'ai été coupable en Iran, mon implication dans les conflits pétroliers. Notre partenariat m'a permis de bénéficier de ta bonne réputation qui déteint sur moi tant que nous sommes ensemble. En formant tes étudiants avec mes salariés, tu m'as permis d'obtenir une main d'œuvre prête à défendre mes intérêts en les détournant de mes rivaux qui développe les énergies renouvelables. Je t'en suis infiniment reconnaissant et je voudrais être à tes côtés pour toujours. Tant d'années se sont écoulées depuis notre rencontre. Je n'ai jamais questionné les raisons de ton amour, même si tu n'es pas toujours en accord avec les valeurs. Je préfère me détourner plutôt que de prendre le risque de défendre mes principes car il faudrait alors mettre fin à notre relation je sais que tu vis des moments difficiles avec les pressions grandissantes suite aux accords de paris peut-être que je suis naïve, mais je ne veux pas t'abandonner même si tu as dû aurais dû changer depuis longtemps j'ai encore espoir de pouvoir te montrer le droit chemin. Et c'est pourquoi je me lis à toi aujourd'hui. Quel vœu émouvant Bien, merci. À présent, si quelqu'un a quelque chose à dire contre cette union, qu'il le dise maintenant ou qu'il se taise à jamais. Pas de pétrole, dans nos, Pas pétrole, dans, pétrole nos dans nos écoles Pas de pétrole dans nos écoles Pas de pétrole dans nos écoles Pas de pétrole dans nos écoles Hey!